Importance de l'agroécologie. Restaurons la fertilité des terres arables par la production et l'usage de la fumière organique. On est dans la région de Kirimiro, au Burundi. J'accompagne les communautés rurales pendant une longue période. Dans le passé, de grosses quantités d'engrais ont été utilisées en vue de maximiser les rendements agricoles. À cause d'une politique dirigiste et de vulgarisation, les agriculteurs ont abandonné petit à petit les pratiques ancestrales, Ceci ci l'utilisation de la fumure organique. Par après, les effets néfastes dus à l'usage massif des engrais se sont manifestés. Des terres se sont acidifiées, provoquant ainsi la perte de la fertilité et de la production. La chute des rendements a provoqué des disettes, voire même des famines. La pratique de l'agroécologie apporte des solutions durables pour restaurer la fertilité, augmenter les rendements et préserver la biodiversité. Le compostage est l'une des solutions que je propose et se fait en cinq étapes. On commence avec l'aménagement d'une fosse de 3 mètres sur 5 m avec un mètre et demi de profondeur. On collecte la matière végétale et des résidus agricoles. On remplit la fosse en strates de 20 cm d'épaisseur Séparé par une couche de cendres et ou la bouse de vaches ou encore de crottes. On arrose avant de mettre une autre couche de matière végétale et ainsi de suite. Enfin, on couvre le tout par une couche de terre arable. La décomposition se fait en 30 jours et il faut dégager la fosse de ce compost. On le met soit dans une autre fosse, soit sous un abri pour le laisser reposer, appliquer le compost au champ en poquet ou en lépendant dans tout le champ, refaire l'opération autant de fois que nécessaire. Ainsi, on aura fait un pas en avant vers la souveraineté alimentaire et l'agriculture durable.